Euh, L'entreprise canadienne, rogate est, est basée à Ottawa, en Colombie-Britannique. Le Canada est un pays qui est un paradis juridique ou judiciaire pour les, les, les compagnies minières. Au Canada, une compagnie peut coter en bourse sans euh, obligation de... de de dévoiler le montage financier, la source de, de, de son financement. Donc c'est une juridiction très laxiste qui permet aux compagnies d'aller sur... C'est un refuge hein, de, pour les compagnies, pas seulement canadiennes, hein, mais toutes les compagnies minières. Et, et donc euh, c'est ça qui explique qu'elles se comportent de, de manière qu'elles n'auraient pas fait dans, dans, dans leur propre pays d'origine. Et comme en face, il n'y avait rien, pas de défense, figurez-vous que quand nous avons commencé la mobilisation en 2010, et nous avons donc fait des démarches auprès des services techniques maliens et des ministères responsables, les ministères des mines, les ministères de le ministère de l'environnement, le les services de radioprotection du Mali, la, la, ça s'appelle la MARAP, l'agence malienne de, malien de radioprotection, la santé, etc. Mais à part le, le service des mines qui avait donné le contrat, les autres n'étaient pas au courant du projet et ne connaissaient même pas Falea, ils ne savaient même pas où se trouvait Falea. Il y a même un service qu'on a eu du mal à convaincre que Falea fait partie du territoire malien. On a dû sortir la, la, la, la carte pour lui montrer que Falea c'est bien le. le... Donc l'État, les gens de l'État, euh, les services en tout cas qui, ont, qui avaient mission de surveiller, contrôler, sanctionner, protéger les, la santé des populations et de l'environnement, ne, ne, ne savaient même pas où se trouver le site pour vous dire à quel point c'était grave. Donc, il n'y avait rien en face. Pas de présence de l'État, pas de résistance organisée. Et donc, jusqu'à 2010, d'ailleurs, c'était un comportement arrogant. Le, le, le, les agents de Rogate sur le terrain n'adressaient ne, ne, même pas la parole aux, aux paysans qu'ils trouvaient dans son champ. Pour lui, ne parlait même pas, ne parlait à personne, et donc euh, s'installait chez eux euh, dans ce qu'ils considéraient comme leur propriété privée, donnée par l'État malien.